définale so make régulier légal tu tes you know anyway surtout les américains sont. Nous avons débat. Nous débat. Nous Nous avons un débat. Nous avons un débat. un débat. Nous avons un débat. Nous avons un un mais nous avons de débat, débat. nous avons une crédibilité. Vous savez, know, les Américains sont plus renseignés. Vous savez, Sénégal, que Sénégal. que C'est C'est que C'est que C'est Comprendre l'olou, quand il il va falloir qu'on protège ce bon. il Il que que les gens aient des choses Toutes les choses qui il faut qu'on que Il que Il va falloir que Il je suis des heureux de vous parler. Vous Mais de toute Mais je vous Ils ont peur. de peur. Ils ont ça va jouer sur eux. Ce sont des terroristes, ce sont des bandits, ce sont des forces occultes. Il faut que nous utilisions le il Dans la France, les États-Unis, les Nations Unies, la que tu m'aies, nous nous avons que le Sénégal dit les ils, ils vont se protéger. sais une... de nous des forces Nous en train de nous protéger. Nous sommes sur l'opinion internationale. Nous sommes en nous Nous sommes nous Nous sommes en train nous protéger. Nous nous protéger. Nous sommes en nous Nous en nous Nous de nous Nous nous le plus que vous propagande, manipulation positive et manipulation négative you know, nous faites de la manipulation négative. Vous faites de la Vous faites de la c'est ce que je de la peur qui est actuellement en position de force. en position de force. la police, C'est une déformation. Nous sommes nous sommes heureux, des sommes nous sommes heureux, nous sommes des nous sommes nous des notre hiérarchie. Nous ne pouvons pas perturber Nous ne pas perturber les rangs. Donc, nous a heureux, nous sommes heureux. les sommes Donc, heureux. Nous sommes nous sommes Le Sénégal, nous sommes a Nous sommes heureux. Nous Nous sommes Nous Le